Alors maintenant, j'ai pas eu le temps, il y a encore des questions qui, qui sont tombées, je n'ai pas eu le temps de vous les mettre à, à l'écran, je vais vous les lire. Donc, la moutarde est-elle à éviter du fait de l'évolution rapide du rapport C sur N Une question de Corentin. Non. Euh, alors, la moutarde seule, oui mais la, la moutarde dans un mélange de couverts a très bien sa place. Euh, les, les mélanges de, de couverts permettent d'associer de, des plantes avec des sessurennes qui sont très différents. On reproche souvent à la moutarde lorsqu'elle lorsqu vieillit de, de trop, lorsqu'elle dépasse le stade floraison, de monter très vite en sessurenne et, et donc de, de bloquer un peu trop ces éléments, c'est vrai. Mais à partir du moment où elle est associée, cet inconvénient euh, devient presque une qualité. Donc il euh, ne euh, faut pas hésiter à mettre des moutardes dans un couvert végétal.